Bonsoir, salutations à tous. Comment allez-vous On attend que les gens se connectent et nous allons démarrer. J'espère que tout le monde se porte bien. Attendons un peu que les, les, la notification arrive aux abonnés. Et nous allons démarrer. Le temps que les gens puissent se connecter, on attend encore un peu. On attend que les gens se connectent et j'espère que vous allez bien au niveau du son. Oui, on attend, attendons que chacun puisse se connecter sur la page. Bonsoir à, aux camarades, euh, lancinés, camarade. Euh, bonsoir à Bakari. Euh, je, je salue tout le monde. Hein. Mes, mes salutations vraiment à tout le monde. Bonsoir à, à Bailoso. Bonsoir à Fatou. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Je vous salue euh, également. Bonsoir. J'ai un petit problème de connexion ce soir. Euh, nous subissons un peu la censure de, de Facebook, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on attend que les notifications arrivent à tout le monde. Et euh, nous allons démarrer. D'accord Voilà, donc euh, nous allons, euh, ce soir je vais essayer de parler très rapidement de, de l'hypocrisie occidentale, hein, comme vous avez pu euh, voir sur le titre, c'est écrit sur le titre, hein. euh, donc c'est ça, je vais, je vais essayer euh, de faire un petit résumé, de, de, de... c'est l'opinion de ce que je pense, hein, c'est ce que je pense, hein, moi c'est ce que je pense, et je n'oblige personne vraiment euh, à l'accepter. Mais c'est mon avis à moi, personnel, euh, avec les événements qui se déroulent. Donc euh, nous allons euh, euh, attendre que euh, les gens puissent se connecter. Bon, comme on fait d'habitude, je... mes salutations à la communauté, au peuple africain, au peuple du monde, aux Français qui soutiennent et ceux qui sont connectés ce soir. Comme vous pouvez le voir, euh, l'hypocrisie occidentale. Pourquoi je parle de l'hypocrisie occidentale C'est-à-dire la France et les USA soutiennent et arment des mercenaires et des groupes paramilitaires euh, néo-nazis euh, en ce moment en Ukraine pour combattre euh, l'armée euh, russe, pour combattre Poutine. Et dans le même temps, euh, la France les USA, l'Union européenne qui dépense des milliards et des milliards pour euh, envoyer des armes, des armements, des missiles euh, aux Ukrainiens, alors que les populations en Europe, en France n'arrivent même pas à se nourrir, il y a la misère, il y a la pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Ces mêmes pays qui arment ces groupes paramilitaires et ces néo nazis qui font appel aux mercenaires, ce qu'ils appellent la Légion internationale, dans le même temps ce sont les mêmes qui sanctionnent euh, le Mali, l'État malien, parce que l'État malien euh, fait appel aux Russes pour lutter contre le terrorisme que les, les Occidentaux eux-mêmes ont créé euh, au Sahel, euh, c'est l'OTAN, après avoir tué, assassiné Kadhafi et bombardé la Libye. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est le, le deux poids, deux mesures. Comment on peut condamner le Mali, les autorités maliennes, sous prétexte de faire appel à des, à des Russes, à des soi-disant mercenaires du groupe Wagner pour lutter contre des terroristes au Mali. Et dans le même temps, euh, ces pays qui, qui, qui, font, euh, qui se disent garants de la liberté, qui prônent l'humanité, l'humanisme, la démocratie un peu partout pour envahir les terres des autres, c'est eux en ce moment qui financent des groupes néo-nazis euh, euh, en, en Ukraine pour combattre euh, leur ennemi juré euh, qui est la Russie. Donc, euh, les sponsors occidentaux euh, de l'Ukraine et le régime euh, néo-nazi ukrainien ne le cachent pas. Ils le font ouvertement au mépris euh, de toutes les normes du droit international en envoyant des armes à des personnes. J'ai même regardé, j'ai vu un peu les informations et il y a aussi des anciens euh, groupe de Daesh. Il y a aussi des personnes qui étaient dans le, dans, dans, dans, dans, dans Daesh, dans l'État islamique, qui et, État islamiste, en ce moment, qui sont en Ukraine et qui combattent aux côtés des groupes, euh, paramilitaires néo-nazis, euh, euh, ukrainiens. Et le tout, sponsorisé, financé par, euh, l'Union européenne, la France et les USA avec euh, l'argent du contribuable. Donc, quand les Maliens appelle les Russes pour les aider à vaincre le terrorisme soutenu par l'oligarchie française et ses alliés au Mali. Le gouvernement du français, dirigé par le batracien qui est Emmanuel Macron et ses amis occidentaux, qualifie ces derniers de mercenaires en allant jusqu'à dire que c'est antidémocratique. Le fait que les autorités maliennes fassent appel aux Russes pour venir lutter contre le terrorisme. Et avant même le conflit en Ukraine, pour les personnes qui suivent les actualités, vous avez pu voir que euh, les agents de l'oppresseur, qui sont les médias, les journalistes, ont beaucoup développé la russophobie autour de ce sujet. Le fait que au Mali, il y a les mercenaires, les méchants mercenaires russes qui sont au Mali, et que ce n'était pas normal, que ça ne respectait pas le droit international, les droits humains, etc. Mais voilà maintenant, quand il y a la guerre en Ukraine, les mêmes qui critiquaient l'État malien et qui condamnaient le fait que l'État malien puisse faire appel aux Russes pour venir lutter contre euh, des, des, des, des, des terroristes, voici que eux-mêmes font la même chose. Mais, <rire> le paradoxe de tout ça, c'est qu'ils changent le, le sens, l'appellation. Ils ne disent pas mercenaires, mais ils disent volontaires. Ils les appellent les volontaires. Donc, ça veut dire que les USA, l'Europe et la France qualifient de volontaires. Donc, pour moi, quelle est la différence entre le fait euh, d'armer des civils pour combattre et le fait que le Mali fasse appel à des Russes pour combattre, qui sont aussi des civils, pour combattre des groupes terroristes Il n'y a pas de différence. Mais quand c'est l'Occident, quand c'est les Occidentaux qui le font, ce sont des volontaires, c'est du volontariat, ce ne sont pas des mercenaires, mais quand c'est les pays euh, euh, africains et les pays du tiers-monde qui, qui, qui font appel euh, pour, euh, euh, aux civils euh, à des partenariats avec euh, euh, des groupes pour lutter contre le terrorisme et sécuriser leur pays, alors là, la France, à la tête de, de, de, de, de tout ça, sanctionne et crie au scandale. Donc, il faut... Il faut aujourd'hui que euh, les populations puissent comprendre, il faut comprendre que les populations ne sont plus dupes. Nous ne sommes pas tous des analphabètes politiques. Nous savons que ce soi-disant volontariat, la Légion internationale euh, mise en place en Ukraine par l'Occident n'est rien d'autre qu'une façon surnoise et lâche euh, de, de, de, des atlantistes impérialistes, la bourgeoisie compradore de, de combattre voilà le, la, la grande Russie voilà l'ennemi juré euh, qui est la Russie parce que pour eux c'était l'occasion l'occasion s'est présentée euh, de combattre la Russie parce que la Russie et, et Poutine euh, le, le font font partie euh, de ces pays qui empêchent l'empire américain euh, de s'étendre de d'avoir de, la main mise un peu sur l'Asie vous savez donc euh, voilà quand c'est la Russie on envoie des, des mercenaires, on arme des mercenaires, des millions d'euros d'armement, ces armes qui qui finiront probablement dans les mains de personnes, de brigands, de voyous et ces armes qui reviendront, qui viendront, qui finiront aussi en France dans les cités ici pour euh, euh, faire des braquages ou faire des assassinats sur les populations civiles. Donc, en ce moment, ce qui se passe en Ukraine, c'est que ils sont en train de transformer l'Ukraine en espèce de Libye euh, euh, euh, euh, dans, dans, dans à, à l'Est là-bas. Pour moi, l'Ukraine est devenue la Libye euh, de l'Europe de l'Est. Parce que après tout ça, les millions d'armes qu'ils sont en train de donner aux habitants, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après de ces armes Ça veut dire que l'Ukraine va devenir l'Afghanistan, la Libye euh, de l'Europe de l'Est, où euh, il y aura des groupes... Bientôt, vous allez voir, l'État islamique ne va pas hésiter ou Al-Qaïda n'hésiteront pas à aller s'implanter en Ukraine. Et c'est un éternel recommencement où on nous dira, voilà, euh, maintenant, on, on intervient en Ukraine pour lutter contre les terroristes, etc. Parce que si là, on voit clairement que les États-Unis, la France et ses alliés n'hésitent pas à financer ouvertement des armes, des missiles, des bombes officiellement, aux yeux du monde entier. Alors, imaginez ce qu'ils font quand les yeux ne sont pas là. Imaginez ce qu'ils font. Quand nous, les panafricanistes, nous, les activistes politiques, nous sommes là à dénoncer le gouvernement français et dire qu'en Afrique, le gouvernement français finance et arme des terroristes, par exemple au Mali, au Sahel, beaucoup de personnes nous disent, mais est-ce que vous avez les preuves Comment c'est possible, etc. Là, vous avez les preuves maintenant que ce sont eux qui arment, qui financent les groupes terroristes pour semer la peur, pour créer la peur, parce qu'ils le savent, et je le répète, la peur permet de tenir un peuple en respect. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon, qui va à l'Assemblée nationale, qui fait son discours en s'attaquant euh, aux autorités maliennes, demande en disant, mais qui finance les groupes terroristes, qui arme les groupes terroristes, parce que si la France dépense plus d'un milliard d'euros par jour pour lutter contre, soi-disant, le terrorisme au Mali, alors imaginez les groupes armés, les sommes qu'ils dépensent. Mais tout simplement parce que les mêmes, soi-disant, qui combattent ces groupes armés, ce sont les mêmes qui les financent. Ce sont les mêmes qui sont leurs parrains, qui sont leurs sponsors. Mais c'est que ils, ils ne le montrent pas directement comme là, ils sont en train euh, de le faire euh, en Ukraine. Parce que là, en Ukraine, on, on le voit, la France qui euh, essaye de prôner soi-disant la paix, la France qui dit vouloir négocier, en cesser le feu avec, euh, euh, avec Poutine, n'hésite pas à envoyer des missiles... Euh, aux, aux, aux néo-nazis, aux paramilitaires en, en Ukraine. Mais la France ne le dit pas euh, aux Français que, bien évidemment, comme la plupart des pays européens, qu'elle finance et qu'elle arme euh, des, des, des, des, des néo-nazis en Ukraine. D'ailleurs, il y a deux jours, euh, le, le compte Twitter de l'OTAN, euh, pendant la journée de la femme, L'OTAN a partagé des photos, des photos de militaires ukrainiens. Et il y avait des femmes sur ces photos. Et sur ces photos, il y avait carrément des militaires. Euh, euh, sur une des photos, une militaire ukrainienne portait carrément un signe nazi. Et les internautes n'ont pas hésité à le faire savoir à l'OTAN. L'OTAN a supprimé après la publication, mais c'était trop tard. On a clairement vu que ces militaires ukrainiens sponsorisés, soutenus, financés, par l'Occident, la France, les États-Unis, l'Union européenne portent des, des, des, des signes nazis. Donc, moi, je ne comprends pas des personnes qui se disent, euh, comment dire, qui prônent la démocratie, qui sont pour l'humanisme, qui luttent contre le nazisme, qui sont contre Hitler, et c'est les mêmes qui financent des groupes paramilitaires néo-nazis euh, en Ukraine. Parce que ce qui se passe en ce moment, il faut que les gens comprennent que la guerre invisible qu'ils sont en train de faire par procuration en utilisant ces groupes paramilitaires néo-nazis que les soldats américains ont formés et formés depuis des années, c'est tout simplement au en fait pour pour essayer de maintenir l'hégémonie euh, de de l'empire euh, américain euh, sur le continent euh, en Asie parce que pour les États-Unis, la menace aujourd'hui pour les États-Unis directement, c'est la Chine parce que on le sait que pour les États-Unis, il est hors de question de laisser la Chine et ses alliés, ses partenaires, la Russie, l'Inde, l'Iran, etc., se développer, occuper l'Asie. Parce que la, la, la personne qui contrôle euh, l'Asie contrôle le monde. Donc voilà pourquoi euh, les États-Unis ne le disent pas clairement. Mais nous avons tous compris que si les États-Unis sont en train de, de, de, de donner des milliards et des milliards d'euros avec... Euh, comment dire, l'Europe pour financer ces groupes armés, ces groupes néo-nazis sur le continent, euh, ici en Europe, pour combattre la Russie, c'est tout simplement une stratégie pour maintenir euh, l'hégémonie euh, des Américains euh, dans, dans cette zone. Donc, avec la Russie, qui est alliée de la Chine, l'Iran, l'Inde, etc., nous savons que ça dérange euh, les États-Unis. Étant donné que l'Europe... Euh, n'est pas euh, comment dire l'Europe les, les pays européens sont des sont sont des vassaux ce sont des pantins ce sont des félons des Américains bah, l'Europe n'a pas le choix que de de de d'accompagner de, de faire euh, les les soldats pour euh, le soldat pour euh, les États-Unis dans cette guerre que les États-Unis sont en train de faire par procuration en Ukraine donc il faut vraiment que le, les Européens, moi je le dis, il faut que les Européens, il faut que les populations européennes se lèvent. Il faut que les Français se lèvent et demandent des comptes, euh, je ne sais pas, à vos députés, à l'Assemblée nationale, à ce gouvernement euh, dirigé par l'usurier Bankster qui est Macron-Poléon, de pourquoi et comment la France euh, se permet-elle de financer et d'armer des groupes néo-nazis paramilitaires en Ukraine parce que ça ne se fait pas, ça ne respecte pas le droit international. Mais nous le savons que l'objectif, le, le, le, le, l'objectif, parce que même comme le disait euh, euh, Brex, bre, bre, bre, bre, bre, bre, Comment il s'appelle euh, euh, Attends, je vais me souvenir de son nom. Euh, Brez j'ai je, je, du mal à prononcer son nom, je vais publier après un lien. Il disait que, euh, la personne qui contrôle l'Eurasie le, contrôle le monde. Donc, les États-Unis doivent empêcher l'unité de l'Asie. Et donc, pour cela, il leur faut semer la division entre les grands pays du continent, Chine, Russie, Inde, etc., éliminer tout gouvernement trop indépendant comme celui par exemple de l'Iran où on le voit que ça diabolise par exemple l'Iran euh, de vouloir euh, fabriquer la bombe atomique pour aider euh, des, des pays, etc. Mais quand on regarde bien, quand on s'intéresse un peu plus, ce n'est pas du tout le cas. Bref, moi je ne suis pas là pour prendre parti, mais ce que je dis aujourd'hui, il y a une stratégie fondamentale des États-Unis et il est très il est très important pour les les personnes qui nous écoutent qui euh, qui qui ne sont pas forcément informés comme nous d'en tenir compte lorsque vous allez interpréter par exemple les événements qui se produisent en ce moment en Ukraine que la main des États-Unis euh, y soit directement ou non ou pas sachez-le que les Américains sont derrière donc contrôler l'Eurasie pour maintenir la suprématie mondiale des USA, c'est le, le, le projet que développe Washington avec l'Union européenne. C'est la même manipulation qu'ils font sur le continent africain en créant des guerres pour balkaniser euh, l'Afrique, le, le, pour empêcher par exemple l'économie, parce que vous savez, quand il y a le terrorisme, quand il y a des guerres dans un pays... Il n'y a pas de développement à l'économie, il n'y a pas d'économie. Donc, balkaniser le continent africain par des guerres, par des groupes armés, euh, en finançant le terrorisme, en armant des groupes armés, montant des, des, des, des groupes ethniques les uns contre les autres, permet euh, à l'Occident, à l'impérialisme occidental, euh, de d'empêcher... De, de, euh, voilà tout développement économique militaire régional qui échapperait à leur contrôle. C'est ça que la France, et quand je parle de la France, je parle du gouvernement français, c'est ce que le gouvernement français pratique sur le continent africain. C'est pourquoi d'ailleurs on observe beaucoup la diabolisation des mouvements populaires, les mouvements populaires sur le continent euh, par les agents de l'oppresseur qui sont les médias, les journalistes. Exemple, quand les populations africaines se lèvent, manifestent contre l'armée d'occupation française, contre la présence euh, de, de, de, de l'occupant militaire sur leur terre, les médias français condamnent en parlant de sentiments anti-français, parlant de d'Africains de, de, de, de, manipulés par des entités extérieures. On voit même, on entend même Macron dire que si les Africains se lèvent pour manifester et reclamer euh, le départ des militaires français sur les terres africaines, c'est forcément parce que des personnes les manipulent, les financent, etc. Pour eux, ils essayent de faire croire que quand les Africains se lèvent, pour dire on ne veut pas du militaire sur nos terres on ne veut pas d'une occupation militaire sur nos terres bah, les, les africains n'ont pas la capacité cognitive de réfléchir par eux-mêmes et que forcément il faut que des personnes ou des gens leur disent ce qu'il faut faire voilà et là dans le même temps les mêmes médias qui diabolisent les populations africaines euh, se levant contre l'armée française ce sont les mêmes aujourd'hui qui soutiennent depuis des jours les Ukrainiens manifestant contre l'armée ru russe, tout en les considérant comme un peuple héroïque et brave. Voilà le deux poids, deux mesures dans le traitement des informations destinées à la masse populaire pour contrôler euh, euh, euh, les, les, les cerveaux faibles. C'est ça la stratégie du gouvernement invisible. Et tout ça est dirigé par le gouvernement invisible, et parce que l'objectif est d'endormir la masse, d'endormir les moutons. Si ce n'est pas le cas, expliquez-moi, pourquoi condamner le Mali, pourquoi condamner la Centrafrique, de faire appel à des Russes, à des mercenaires, euh, soi-disant euh, le groupe Wagner, pour lutter contre des terroristes. Et dans le même temps, l'Union européenne, la France, les États-Unis, soutiennent, financent, envoient des missiles, des armes à des, à des groupes paramilitaires, à des néo-nazis, à des anciens euh, euh, terroristes de, de, de Daesh en Ukraine. Comment se fait-il Donc, euh, pourquoi pour l'Ukraine Ce sont des volontaires, c'est du volontariat mais quand il s'agit des pays africains qui veulent se débarrasser, sécuriser leur pays, ce sont des mercenaires, ce n'est pas démocratique. Ah non, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas le tolérer. L'armée française ne peut pas travailler avec eux. La France ne peut pas rester euh, s'il y a des mercenaires. Mais là, la France, elle reste en Ukraine et forme soutien euh, euh, des, des, des, des, des néo-nazis en Ukraine. Et ça, ce n'est pas bien. Vous voyez donc peuple africain, il est temps il est temps vraiment de se lever, il est temps vraiment de comprendre euh, ce qui se passe, parce que euh, c'est le moment pour que les peuples, je dis bien, pour que les peuples qui sont opprimés euh, puissent euh, se libérer. Parce que là, ils sont tous occupés à lutter contre la Russie, vous voyez, tout le monde euh, fait alliance euh, contre la Russie, j'ai même lu tout à l'heure que Facebook et Instagram vont jusqu'à tolérer les appels et l'incitation à la haine, les appels au meurtre contre les Russes sur Facebook, sur Instagram, les appels à tuer Poutine et le président biélorusse, Facebook et Instagram tolèrent cela. Vous imaginez la propagande tellement que ils, ils sont en train de propager une russophobie que Facebook et Instagram tolèrent aujourd'hui le fait que des gens incitent sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, à tuer les Russes. C'est du jamais vu. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ça veut dire qu'ils veulent tellement, absolument, détruire la Russie que ça ne les dérange pas de voir sur les réseaux que qu'on puisse lancer des campagnes, que euh, des entreprises euh, de, de, de, de trolls puissent envahir les réseaux d'appels au meurtre contre les Russes. Pour eux, c'est normal. Facebook le tolère. Parce que voilà, euh, Facebook, euh, Instagram, tout ça, vous savez, c'est américain. Donc, ils arrivent à s'unir pour euh, attaquer la Russie. Donc, dans tout ça, les peuples d'en bas, que devons-nous faire Est-ce qu'on doit rester les bras croisés euh, Moi, je répète encore une fois, personne n'est pour la guerre. Moi, je ne suis pas pour la guerre. Mais si on, doit, on dit à, à, à la Russie de ne pas se défendre, de ne pas faire la guerre, de respecter le droit international, pourquoi on ne doit pas imposer la même chose à la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'OTAN, etc. Pourquoi eux ont le droit d'envahir des pays, de détruire des pays sans l'accord de l'ONU, sans le respect du droit international, sans le respect des droits humains, mais quand c'est les autres qui le font pour se défendre, après des agressions, quand il y a une réaction, ils sont tous en train de le condamner. Qui a condamné les États-Unis quand les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et, et, et, et, et détruit l'Afghanistan Est-ce que l'Europe a condamné les États-Unis quand les États-Unis ont envahi l'Irak Est-ce que les États-Unis, est-ce que euh, euh, euh, les Européens, l'Union Européenne a condamné quand l'OTAN est parti détruire la Libye est-ce que l'Union Européenne, les États-Unis condamnent quand l'armée française, le gouvernement français... Euh, envahissent des terres africaines avec les militaires pour faire une guerre économique euh, déguisée sous, en disant que c'est une guerre contre le terrorisme, mais en réalité c'est une guerre pour enrichir les multinationales, pour exploiter le peuple africain, comme ils exploitent euh, les Français, les travailleurs français ici en France. Qui a déjà condamné ça on, on les a jamais vus. On les a jamais vus. Et en matière de démocratie, je vais finir en disant, comment des pays qui sont alliés du Qatar, qui arme le Qatar, qui finance les Émiratis, qui finance l'Arabie Saoudite, peuvent parler et dire que la Russie, en Russie, il n'y a pas de démocratie. Est-ce que le Qatar peut donner des leçons de démocratie à la Russie Est-ce que l'Arabie Saoudite peut donner des leçons de démocratie à la Russie Ça fait combien d'années que l'Arabie Saoudite a fait une coalition avec les États-Unis, la France, l'OTAN pour bombarder le Yémen. Ça fait combien d'années, l'Arabie Saoudite, la France tue des enfants au Yémen avec ses bombes et ses armes Qui a déjà condamné cela L'Union, euh, euh, comment dire, euh, euh, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle condamné cela L'Union Européenne a condamné cela Qui a condamné cela Le fait que la France tue des enfants au Yémen Personne. Qui condamne le fait que l'armée française tue des enfants en Afrique, au Mali La France a tué, la France a bombardé au Mali en tuant plus de 60 civils. Quand l'ONU a mené une enquête en disant que la France a tué, la France a dit non, je n'ai pas tué, circulé, il n'y a rien à voir. La, le, le gouvernement français n'a jamais dédommagé, n'a jamais donné un euro à, à, aux familles euh, endeuillées. Qui condamne cela Personne. Donc vous voyez, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est pour ça que les Africains, vous pouvez comprendre sur les réseaux sociaux pourquoi les Africains soutiennent, euh, ils ne sont pas pour la guerre, les Africains ne sont pas en train de soutenir le fait que des gens meurent en Ukraine, mais les Africains soutiennent l'injustice. Le deux poids, deux mesures sont contre cette injustice, l'hypocrisie de l'OTAN, l'hypocrisie de, de, de l'Occident et ses alliés en Ukraine. Parce que eux subissent cela depuis des années. Parce que cette guerre, quand elle se passe en Afrique, au Moyen-Orient, ça ne regarde personne, ça ne concerne personne. Les médias ne font pas les mêmes traitements d'information Personne ne condamne, personne ne, ne parle, personne ne dénonce cela. Et là, quand c'est l'Ukraine, tout le monde doit se mobiliser, on n'a plus le droit de critiquer. On n'a plus le droit euh, de dire que non, euh, on n'est pas forcément d'accord sur euh, la façon dont les Occidentaux se comportent euh, contre euh, l'opération militaire russe en Ukraine. C'est pour, pour, pour eux, c'est soutenir la Russie. Non, ce n'est pas euh, une façon... On, on ne soutient pas la guerre. Mais on, on, on est contre. On est contre cette manipulation de l'Occident. On est contre cette manipulation des Occidentaux, de l'OTAN, du gouvernement français, des Américains, euh, sur de, de ce qui se passe en Ukraine. Parce que tout le monde le sait, que les Américains, la France, l'Union européenne, soutiennent des groupes paramilitaires, des néo-nazis, tellement qu'ils veulent détruire la, la Russie. Ils vont jusqu'à soutenir des néo-nazis pour combattre les Russes, alors que nous le savons, que c'est les Russes, c'est les Soviétiques, qui se sont sacrifiés avec les tirailleurs africains pour libérer, le, euh, euh, euh, euh, par exemple, la France du, du, du nazisme. C'est les soviétiques qui se sont sacrifiés pour libérer l'Europe euh, de, de l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, on utilise les nazis pour les combattre. Moi, je pense que ça doit indigner les populations européennes. Ça doit vous indigner pour que vous demandez des comptes à vos gouvernements sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je remercie vraiment les personnes qui soutiennent. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.